Université Paris-Diderot, Association de Paris-Ville-Lumière et Diderot, Philosophe des Lumières. Quel meilleur endroit pour l'observation de ces photons qui nous viennent directement de l'univers tout entier Sur le toit d'un des bâtiments de l'université se trouve un œil un peu particulier, une coupole astronomique. Visite avec Sylvain Chatti, astrophysicien et responsable du projet. Donc là, on va monter au septième, euh, ce qui va nous permettre de prendre un petit escalier en colimaçon, et d'arriver sur l'étage technique, là où il y a le local, et après on accède à vous allez venir sur la terrasse, ouais, normalement, vous n'avez pas le droit de venir ici. C'est ce qu'on appelle les échelles en crinoline. J'ai choisi ce lieu pour mettre la couvolte parce que c'était le plus haut de toutes les terrasses de l'université en fait. C'est vrai qu'on est très au-dessus des grands moulins, par exemple. Euh, donc c'était, on hésitait entre Condorcet et ici, en fait Condorcet est plus bas. Donc ici c'est pas mal, on est bien au-dessus. voilà, je vais vous présenter ma maison, l'entrée. Ici vous avez euh, donc une... Euh, donc ça c'est un torneau de la coupole qui est surélevé pour des problèmes euh, d'infiltration, pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau en fait, tout simplement. Là on a un pilier, un, ce qu'on appelle un pied-colonne, qui supporte une monture, ça c'est une monture qui supporte en gros 150 kg. La monture elle-même pèse dans les 120 kg. Et euh, au-dessus, on a trois instruments. Donc on a un premier instrument qui est ça, ça c'est une lunette. Euh, c'est une lunette euh, de 15 cm de diamètre, une lunette euh, russe. Euh, apochromatique, ça veut dire que c'est un seul verre, c'est une lentille, qui a le moins de défauts possible en fait. Donc euh, c'est assez rare, une une de cette qualité. Plutôt, on la dédié plutôt pour le soleil, parce qu'il y a un, ce qu'on appelle un kit H-alpha qui permet d'isoler l'arrêt de l'hydrogène, là où euh, l'élément le, le plus abondant dans, dans le soleil. En fait. Ensuite, il y a deux télescopes. Il y a ça, c'est un c 14, donc c'est 35 cm de diamètre. Euh, ça, c'est plutôt pour le planétaire, euh, donc tout ce qui est Lune, planète. Et il euh, y a celui-là qui est un ritchet chrétien, c'est un 40 cm qui est plutôt destiné à tout le reste, en fait, tout ce qui est galaxies, nébuleuses, tout ça. L'ensemble des instruments est connecté à cet ordinateur, situé sous la coupole. Il suffit alors de se connecter à celui-ci grâce à la magie d'Internet pour pouvoir les piloter à distance, et ce depuis le monde entier. Donc voilà en gros tout ce qu'on peut couvrir à peu près euh, tout le champ d'observation euh, du Soleil jusqu'aux galaxies en passant par la Lune, les planètes, euh, les nébuleuses, les, euh, les amas. On peut voir des comètes aussi avec pour... On peut voir des comètes, oui, on peut voir des comètes. On peut étudier, on peut faire le suivi de tâches solaires tu solaire, euh, des flashs lunaires quand des météorites tombent sur la Lune, ça fait un flash qui est visible on peut euh, suivre euh, comment évoluent les, les surfaces planétaires, on peut suivre les astéroïdes, les comètes, euh, les novets dont je parlais, qui sont des, des étoiles qui deviennent plus ou moins euh, plus, plus brillantes en fait, pendant un certain temps, des étoiles variables dont la luminosité varie, et, euh, et donc il y a trois, trois visées en fait, de ce télescope, un pour les étudiants, pour qu'ils se forment à, à comment piloter un télescope, comment récupérer des images, comment les analyser, etc mais aussi pour le grand public, pour les écoles et, euh, et même peut-être pour la, pour la recherche. Euh, des choses à faire aussi, donc c'est assez complet en fait. Raphaël Flore est étudiant à l'Université Paris Diderot et président de l'association d'astronomie Astrophysis avec laquelle il met en place de nombreux projets, la tête dans les étoiles. Soirée d'observation destinée aux étudiants depuis les toits de l'université, week-end de désintégration astronomique en fin d'année, mais également une autre initiative qui concerne directement notre coupole. Euh, la coupole en soi, on peut pas encore, le... enfin les étudiants ne peuvent pas encore l'utiliser. C'est pour... plus pour de la recherche, mais le projet, ça serait de faire une unité d'enseignement qui serait accessible aux étudiants, comme il y a déjà pour pas mal d'unités d'enseignement pour l'astrophysique. Et là, ça serait vraiment une utilisation. Le truc à savoir, c'est que euh, c'est pas une utilisation du télescope classique comme le club astro va le proposer c'était pas je, ne, je mets mon œil derrière et je peux regarder directement du coup c'est vraiment du numérique et ça il y a des applications exprès sur et des, des logiciels exprès sur ordinateur qui ont été développés exprès pour cette coupole là c'est toujours en phase de test et, euh, et je pense que quand ça sera bon on pourra lancer les activités avec euh, le club en partenariat après quitte à savoir si euh, quand j'aurai fini mes études ou quand j'aurai fini ma licence je pourrai enseigner ça je ne sais pas encore mais dans l'optique, c'est ce qui devrait se passer. Et euh, bah, je pense qu'on fera bien le lien entre Club Astro pour ceux qui veulent observer directement à l'œil nu et euh, observation avec la Coupole. Mais, euh, mais je pense que pour la Coupole, c'est tout pour l'instant. C'est déjà bien, c'est juste qu'il qu faut attendre que tous les réglages soient faits et que ça se lance bien déjà au niveau de la recherche pour pouvoir après l'ouvrir et le proposer au niveau des étudiants. Mais l'objectif vraiment, c'est de le proposer au niveau des étudiants, évidemment. Avec cette Coupole Qu'observeront nos étudiants exactement Donc ça, c'est typiquement une photo euh, voilà, qu'on qu peut prendre. Euh, alors ça, c'est un, un film d'animation euh, pris par un satellite qui s'appelle SDO, Solar Dynamics Observatory. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait nous, mais c'est pour montrer les, les protubérances. Ça, c'est une photo, euh, euh, photo qu'on a prise où on voit les protubérances ici euh, du soleil qui partent avec des, ce qu'on appelle des facules, et puis des, des taches solaires, en fait, des endroits qui sont plus sombres sur le Soleil parce qu'ils sont plus froids. Ils sont à 4500 degrés ou même à 6000 degrés. Donc, euh, et et c'est de là que partent ces grosses euh, les éruptions solaires, ces grosses protubérances. Les instruments de la coupole permettent aussi d'observer des astres nettement moins chauds la Lune, les planètes du système solaire, comme ici Jupiter, et des objets beaucoup plus lointains. Là, ces images que vous voyez ici, ou celles-là, c'est des images où on, on retranscrit à peu près la, la plage du visible, c'est-à-dire ce qu'on voit nous, sauf qu'on essaie d'en transcrire de façon euh, à peu près euh, égale tout ce qui est rouge, vers bleu. Est Alors que l'œil, euh, il, est, il est plutôt sensible vers le, vers le bleu que, que vers le rouge. Donc il n'est pas complètement euh, homogène. En fait, il est plutôt sensible vers le, vers le jaune, c'est-à-dire vers la longueur du soleil euh, principalement. Et euh, donc nous, on a des plages où on est aussi sensible du bleu, que du rouge et aussi sensible avec le jaune sur toute la, la, la gamme de longueur de visible Par contre, ce télescope-là, il permet pas de voir ce qu'il y a euh, du côté ultraviolet ou du côté infrarouge. D'accord. Parce, parce que quoi. là, ultraviolet, il faudrait aller dans l'espace et infrarouge, il faudrait avoir des capteurs euh, qui soient très refroidis pour observer l'infrarouge. On ne fait pas ça. Et sur Paris, c'est vrai qu'il y a de la pollution lumineuse, du coup pour l'observation euh... Avec cette pollution lumineuse, il y a des filtres qui sont créés exprès, euh, qui filtrent vraiment très bien l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est du coup pour euh, les lumières de la ville. Et du coup, ça, c'est des filtres à rajouter sur le télescope. C'est-à-dire qu'à l'œil, certes, on verra pas forcément tout, mais à travers le télescope, on pourra filtrer la pollution lumineuse. Même en plein Paris, rien n'arrête les passionnés d'astronomie. Peut-être un jour en ferez-vous partie